Bonjour les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo basée exclusivement sur les contrôles et aussi les angles morts. Parce que je sais que c'est quelque chose qui vous complique un petit peu la vie quand vous êtes en train de conduire. Souvent quand on sort de la compétence une et qu'on a tendance à se dire bah, « ça y est, finalement le plus dur est derrière moi », on vous balance aussi une difficulté supplémentaire, celle de bien contrôler rétroviseur, intérieur, extérieur et aussi angle mort. Donc d'abord, le meilleur conseil que je vais vous donner par rapport à ça, c'est de pas contrôler... Bêtement. D'abord, un contrôle doit être rapide et précis. Au début, c'est évident que quand vous allez contrôler, vous n'allez pas forcément savoir pourquoi, ni vraiment savoir qu'est-ce qui se passe dans vos rétros. Mais en fait, n'oubliez pas une chose, c'est qu'un contrôle dans un rétroviseur doit être à peu près basé sur une seconde et pas plus. Sinon, évidemment, vous risquez l'écart de trajectoire qui va être beaucoup plus dangereux. Donc quand je vais contrôler mes rétroviseurs, ça sera rapide précis, et surtout partez aussi du principe qu'au début, même si vous ne voyez pas tout à fait ce qui se passe dedans, au fur et à mesure que vous allez rouler et devenir à l'aise, vous allez avoir un champ de vision beaucoup plus net et beaucoup plus large. Faites confiance surtout à vos moniteurs d'auto-école. Maintenant, si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo sur les rétros, ben je vous mets le lien justement en haut à gauche, ici. Vous pouvez cliquer, ça sera beaucoup plus rapide que ce que je vais vous donner là comme information, puisqu'aujourd'hui, on est vraiment plus basé sur une démonstration que de l'explication. Partez juste du principe que si je vais à droite je vais vérifier en 1 que personne me colle en deux que personne ne me dépasse et se situe entre ma voiture et le trottoir par exemple si c'est bon à ce moment là clignotant droit si jamais je vais à gauche je vais vérifier pareil que personne ne me colle donc le rétroviseur avant le freinage puisque votre freinage ou votre arrêt va vraiment dépendre de ce qui se passe derrière vous et ensuite côté gauche que personne là aussi ne soit en train de me dépasser si c'est bon clignotant Parfois, on se pose aussi la question, bah tiens, est-ce que c'est grave si jamais je mets mon clignotant et que je contrôle bah, Honnêtement, oui, parce que comme j'ai tendance à dire à mes propres élèves, est-ce que le matin, par exemple, tu te douches et tu t'habilles, ou est-ce que plutôt tu as tendance à t'habiller et à te doucher a toi de voir, il y a toujours un ordre plus logique que l'autre Maintenant les angles morts, essayez tout simplement de vous dire Que c'est une partie que vous ne verrez pas depuis le poste de conduite C'est à dire que c'est bien aujourd'hui J'ai des rétroviseurs, des caméras de recul, des radars de recul qui m'aident Mais ça n'empêche que rien de tel que la vision directe C'est à dire carrément aller chercher côté droit dans la vitre En exagérant un petit peu Ou dans la vitre arrière gauche Si par exemple je dois vous définir facilement ce qu'est un angle mort Maintenant je vous demande pas de faire exactement comme moi écoutez vraiment vos moniteurs d'auto-école c'est le plus important mais un angle mort n'oubliez pas que c'est avant tout une zone que je ne suis pas capable de voir depuis mon poste de conduite c'est à dire derrière mon volant les angles morts c'est surtout utile quand avant de sortir d'une manœuvre, avant de commencer une manœuvre au cas où quelqu'un me dépasserait ça va être utile en sortie de rond-point donc là aussi grand débat est ce que je veux fais à droite ou plutôt à gauche honnêtement écoutez vos moniteurs d'auto-école moi je l'expliquais une fois dans les giratoires je vous mets le lien justement de la vidéo juste là, vous pouvez cliquer là aussi, personnellement je me dis que si j'ai une voie pour les vélos à droite je vais plutôt privilégier l'angle mort à droite si jamais j'ai pas de voie pour les vélos je vais plutôt vérifier l'angle mort côté gauche quand bien même quelqu'un à gauche me rentrerait dedans, il serait en tort à 100% puisque là aussi je suis à sa droite, donc l'assureur tranchera assez vite, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de bon ou de mauvais angle mort soyez juste logique dans ce que vous faites on vous demande d'apporter la plus grande logique quand vous conduisez une voiture, n'allez pas Contrôler pour faire plaisir au moniteur d'auto-école et encore moins à l'inspecteur l'angle mort ça va être aussi avant de s'insérer par exemple sur une voie rapide Bon moi c'est vite fait puisque j'en ai pas du côté de chez moi et ça va être aussi par exemple avant de changer de fil une voie aménagée pour tourner à gauche par exemple, ben, je vais plutôt vérifier mes rétros, mon angle mort avant de sortir. Dernier petit conseil avant la démonstration, n'oubliez pas non plus que vous allez le voir dans ce que je vais faire personnellement j'aime bien vérifier d'abord mes deux rétros, revérifier devant moi et ensuite mon angle mort pourquoi parce que si je me mets à vérifier un rétro deux rétros plus un angle mort ben finalement ça veut dire que pendant trois secondes aussi je percute pas ce qui se passe devant moi et sans aucun mauvais jeu de mots c'est moi qui risque tout simplement de percuter le véhicule devant moi voilà j'espère que cette vidéo va vous aider on y va tout de suite pour la démonstration allez je vais vérifier autour de moi qui est personne donc personne dans mes angles morts je recule droit pour le moment donc je recule droit il n'empêche quand même que je vérifie autour de moi allez par exemple cette fois-ci je m'engage donc petit angle mort à gauche être sûr qu'il n'y ait personne clignotant et on est parti donc là tout de suite coup d'œil ici que personne n'arrive trop vite j'arrive à voir à l'avance là tout de suite je pars à gauche et malgré l'obligation d'aller à droite je vérifie 1. que personne me colle 2. que personne ne me dépasse premier coup d'œil à gauche Deuxième coup d'œil, je suis sûr de moi et je lance. Tout de suite je vérifie là aussi que personne ne me colle. Allez monsieur on tournera à droite, un rétro, deux rétro et clignotant. Premier coup d'œil, deuxième coup d'œil et angle mort. Je vérifie pareil que personne ne me colle. Je vais tout droit au giratoire. Premier coup d'œil, deuxième coup d'œil. Je vérifie un rétro, deux rétro. Devant moi, l'angle mort, le clignotant. Alors ici, ça remue un petit peu. Derrière, ça ne colle pas. Et là, je continue à gauche. Un rétro, deux rétro et clignotant ici je fais attention à ne pas couper et là en permis on me dira jamais monsieur vous devriez prendre à droite c'est à moi de prendre l'information donc les rétros le clignotant et je m'arrête alors le piéton c'est bon devant nous aussi un petit angle mort pour être sûr et c'est bon ici ça colle un peu allez je m'éloigne un peu du danger là je tourne à droite rétro intérieur, extérieur et clignotant petit angle mort avant de tourner derrière là je suis sur une route à sens unique puisque je peux me garer des deux côtés de la route devant sa freine je vérifie derrière aussi alors ici il y a un petit peu de circulation vu que c'est ralenti devant je jette bien des coups d'œil à l'arrière être sûr qu'il n'y ait personne devant moi ma distance elle est correcte comme ça je ne serai pas surpris derrière il n'y a toujours personne je vais à gauche rétro intérieur extérieur et en gauche donc là je fais attention puisque la voiture est très avancée et d'ailleurs je vais glisser ma première pour pas arriver trop vite alors j'ai bien fait de mettre la première puisqu'il y avait du monde donc dans les rétros je vois qu'il n'y a pas de vélo hein, par exemple et avant d'y aller ok je vérifie l'angle mort et le vélo il veut traverser donc j'attends j'attends et je garde surtout le pied au frein comme ça derrière les gens voient bien que je suis arrêté Allez, je rejette un coup d'œil à l'angle mort. Donc vous avez vu, dans mes rétros, je ne voyais pas tout. J'ai préféré recontrôler autour de moi, mais contrôler intelligemment. Au bout à gauche. Donc rétro, je change de voie, donc angle mort gauche. Ok. alors le monsieur, rétro intérieur, extérieur je mets de la distance par rapport à lui ici je suis toujours à sens unique j'ai des manœuvres à gauche j'arrive sur un CD le passage je vérifie derrière moi, je ralentis ensuite rétro intérieur, extérieur clignotant gauche et petit angle mort avant le changement de voie et là le clignotant s'il saute je pense toujours à le remettre en face j'ai personne de ce côté c'est bon et on y va devant la voiture s'arrête pour faire un créneau tout de suite je freine je surveille derrière dès que je freine ou je m'arrête le danger est derrière et je conserve les feux stop allumés allez petit écart de trajectoire coup d'œil dans le rétro on ne sait jamais hein à cette allure un vélo pourrait dépasser et je vais à gauche rétro intérieur extérieur et clignote en gauche et je vais venir serrer tout à gauche parce qu'on est encore une fois à sens unique donc je m'arrête je vois un vélo une voiture donc il n'y a pas de souci j'attends alors j'ai hésité mais je préfère pas y aller ça servira à rien en passant si proche je vais faire ralentir les gens allez et là peut-être que tu te demandes pourquoi j'ai pas fait d'angle nord gauche tout simplement parce que j'étais contre le trottoir et qu'en serrant autant contre le trottoir, bah du coup il n'y a pas de vélo qui peut se faufiler. Donc je vais à gauche, rétro-intérieur-extérieur, la dame je la laisse passer, et vu que je change de voie, alors le piéton c'est le plus important, je garde les feux stop allumés pour derrière, et je me réserve l'angle mort pour maintenant, c'est-à-dire je prends la voie du milieu pour aller tout droit. alors le piéton je pense qu'il va traverser aussi donc je freine un coup d'œil derrière et je lui fais signe de traverser voilà, je vérifie bien aussi là-bas qu'il n'y ait personne allez, méfiez-vous de vos angles morts c'est-à-dire en fait les barres ici que vous avez sur le côté ça c'est des parties non visibles depuis mon volant, ça veut dire que derrière je ne vois pas ce qui se passe donc derrière la Nissan ne colle pas trop J'arrive sur une bosse, donc je freine et je revérifie que la dame derrière ne me colle pas. C'est très important. Et si je vais à gauche, je te laisse deviner quel rétro je vais vérifier. Et oui, intérieur qu'elle colle pas, extérieur que ça ne dépasse pas et clignotant. Je vérifie d'abord pour ensuite indiquer. S'il saute, je remets mon clignotant et je garde de la distance par rapport à devant on ne sait jamais et vous voyez par exemple à l'arrêt ben, je ne vais pas m'ennuyer je vais vérifier que ici il n'y ait personne qui arrive le long de ma voiture un vélo par exemple là bas qu'il n'y en ait pas un deuxième le feu il est vert derrière c'est toujours la même voiture qui ne s'est pas rapprochée je revérifie de nouveau mes rétros le feu c'est bon en face il n'y a personne et les yeux tout à fait au fond déjà là bas un camion mal garé, pas de soucis, rétro intérieur, extérieur. Hop, l'angle mort. Ok. Allez, ici c'est 30 km/h, j'y suis. 32, on va dire que c'est acceptable. Le passage piéton, il est vide. Là, je suis prioritaire. Derrière, j'ai toujours personne. Piétons en rouge, je le vois à l'avance, je ralentis au cas où, coup d'œil derrière, j'ai le pied au frein, il traverse pas donc j'accélère. La dame ici c'est bon, elle promène son chien, derrière la voiture est loin, passage piéton sans visibilité, je ralentis au cas où, et c'est bon. Maintenant je suis en permis, on ne me dit rien, il n'y a pas de souci, je vais tout droit, de nouveau coup d'œil là parce que j'arrive pied au frein, j'arrive sur un giratoire, ici c'est bon, je rentre côté droit, les deux rétros, devant moi, ongle mort et clignotant. Alors, certains me diront certainement « Ouais, mais c'est lent ce que tu fais » Peut-être, mais au moins, je contrôle. Donc je vais à gauche au rond-point. Voilà, je fais attention devant moi, au fond déjà, les deux rétros, devant moi, l'angle mort, clignotant. Pour ceux qui ne comprendraient pas, ben, en rond-point, c'est avant tout pour changer de route, évidemment, mais surtout, c'est aussi fait pour casser l'allure, et aller moins vite donc forcément si j'accélère avant même de contrôler c'est impossible donc coup d'œil derrière puisque je me fais couper la route merci madame je t'offrirai le code de la route 2020 à la fin de l'année il sera toujours disponible je pense dans toutes les auto-écoles allez derrière ça colle pas trop devant moi c'est bon au giratoire à droite rétro intérieur extérieur clignotant Passage piéton vide, et avant de sortir, angle mort droit. Allez monsieur, on tournera à gauche pour terminer cet examen intérieur, extérieur, clignotant. Il y a du monde, j'arrive en même temps que l'ambulance, il n'y a pas de souci mon clignot il va sauter, je le connais bien, je le remets, je reste à gauche, on va se méfier de lui. Les deux rétros, devant moi le passage piéton, l'angle mort et clignotant. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais le monsieur dans mon angle mort, il a quand même démarré avant... fin. il a démarré très très proche de moi. Très très très très proche. Souvent, ça c'est une erreur que les gens parfois commettent, c'est qu'ils démarre très vite avant même qu'on soit engagé, il passe à quelques centimètres. C'est très impressionnant. D'ailleurs, il me colle. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais... C'est pénible, faut faire avec. Donc je vais tout droit, hein, on m'a rien dit. Mais de rétro, devant moi ça va. Mon angle mort, mon clignotant. Et puisque la visibilité est bonne et que je peux le faire, ben je vais rouler à 50. Comme ça l'inspecteur sait que je suis un bon conducteur. Allez, derrière ça colle pas. La voiture elle démarre. Et on garde... La joie et la bonne humeur derrière son volant. La distance est correcte. Vous avez vu, pour une fois, je fais une conduite commentée. Il fait beau, c'est incroyable. Allez, pour terminer, monsieur, on ira à droite. Donc, les deux rétro, le clignotant. Je ralentis déjà, il hein, y a pas mal de monde. Allez. Et petit angle mort, coup d'œil sur la voie pour les vélos avant de sortir les jeunes conducteurs, vous avez eu du coup un petit aperçu de ce que c'était vraiment un cours sur les rétros, sur les angles morts n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo, à partager d'ailleurs cette vidéo si vraiment vous aussi vous décidez d'être généreux, d'ailleurs c'est quelque chose que vous avez tendance à me dire parfois vous me remerciez de partager mes conseils et mes vidéos n'hésitez ben, pas vous aussi si vous voulez avoir la même mentalité et le même état d'esprit à faire pareil allez à plus les gens